Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on va jouer un jeu qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je sais que je dis ça souvent, mais euh, parce qu'il est fait par Nikki Case, qui est un de mes game designers préférés, et je ne suis pas la seule, euh, et qui fait des choses assez conceptuelles, parfois un peu dures, touchantes, et surtout toujours euh, dans une visée de faire réfléchir les gens qui y jouent. Donc, son dernier bébé s'appelle The Evolution of Trust, et ça fait un moment qu'il bosse dessus. Et qui va parler de game design, de confiance, de coopération et de gestion interpersonnelle. Si j'ai bien compris. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va être. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Pendant la première guerre mondiale, la paix est revenue. Le Noël 1914 sur le front ouest. En dépit d'ordre strict de ne pas sympathiser avec l'ennemi, les soldats anglais et allemands quittèrent leurs tranchées, traversèrent le No Man's Land et se, ra et se rassemblèrent pour enterrer leurs morts, échanger des cadeaux et jouer à des jeux. Pendant ce temps-là, c'est 2017, West a été en, est en paix depuis des, des décennies, et wow, we, we suck at trust, wow, on suck en termes de confiance. Les sondages montrent que depuis une quarantaine d'années, de moins en moins de gens disent qu'ils font confiance aux autres. Donc ici est notre, notre question. Pourquoi, même en temps de paix, les amis deviennent ennemis Pourquoi, en temps de, de guerre, les ennemis deviennent-ils amis Je pense que la game theory, la théorie du jeu, peut aider à expliquer notre épidémie de non-confiance. Comment nous pouvons réparer ça Donc, pour comprendre tout ceci, jouons à un jeu. The Game of Trust, jeu de la confiance. Tu as, vous avez un choix. Devant vous est une machine. Si vous mettez une pièce dans la machine, l'autre joueur reçoit trois pièces. Et inversement, vous pouvez tous les deux soit choisir de coopérer, une pièce, ou tricher, pas mettre de pièces. Disons que l'autre joueur triche, il ne met pas de pièce, que devriez-vous faire Coopérer. Hélas, tendre la deuxième joue vous fait juste gifler. Si vous coopérez et qu'il triche, perdez une pièce et ils en gagnent 3. Score moins 1 contre 3. Cependant, si vous trichez tous les deux, aucun de vous deux ne, ne, ne, ne gagne ou ne perd que quoi que ce soit. Score 0 contre 0. Du coup, vous devriez tricher. Mais disons que l'autre joueur coopère et met sa pièce. Que devriez-vous faire maintenant Coopérer également. Bien sûr, ça a l'air d'être la bonne chose à faire, mais est-ce vraiment Si vous coopérez tous les deux, vous vous abandonnez tous les deux, une pièce, à gain, une pièce pour en gagner trois. Score plus deux contre plus deux. Mais, mais si vous trichez et, et l'autre coopère, vous gagnez trois pièces et vous n'en payez aucune. Score plus trois contre moins un. Du coup, vous devriez toujours tricher. Et c'est le dilemme, c'est notre dilemme. La confiance c'est bien, mais ça peut laisser les autres prendre avantage de vous. Ou vous, ou vous tirez dessus lorsque vous sortez sans armes d'une tranchée. Des fois, ne pas avoir confiance est rationnel. Mais maintenant, que se passe-t-il si nous jouons à ce jeu plus d'une fois Maintenant, jouons pour de vrai. Vous allez jouer contre 5 différents, différents adversaires, chacun avec leur propre stratégie de jeu. Avec chaque adversaire, vous allez jouer euh, entre 7, 3 et 7 rounds. Nous ne, nous ne, nous ne, vous ne serez pas en avance quand le, le dernier round est. Et vous voulez les croire ou plutôt, peuvent-ils vous croire Ou well. Choisissez votre premier véritable mouvement. Choisissez avec sagesse. Et coopérez. Quelqu'un d'autre. Ouais on coopérer, donc on va continuer. Ouais. Ok, un autre pote on coopère, je vais une deuxième fois. très bien. Je suis pour la coopération, c'est pour de faire confiance aux gens. Mais c'est pas facile en vrai. Ça c'est un jeu et en plus je me filme, donc forcément j'ai tendance à faire des choix qui vont être informés par ça. Par exemple, j'ai pas envie de me voyez comme une personne méchante, donc je vais pas tricher trop souvent. Mais seul, peut-être que j'essaierai juste pour le fun. Et peut-être qu'à l'inverse, il y a des moments où là je vais essayer de tricher juste pour le fun alors que moi j'aurais continué à coopérer. Juste pour que vous voyez autre chose. Donc je trouve ça très intéressant et ce serait vachement bien que vous y jouiez. C'est sur navigateur, c'est gratuit. Euh, parce que justement, je pense que ça va vraiment euh, varier selon les gens, selon les situations. Effectivement, là par exemple, juste avant, il y a quelqu'un qui trichait tout le temps. Donc logiquement, j'aurais pas dû attendre trois tentatives pour euh, tricher. À la première, j'aurais pu dire ah, bah non, très bien, il triche, je triche aussi. Et ça se trouve, le coup suivant, il aurait coopéré. Peut-être pas. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui ne va pas coopérer. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que face caméra ou non, je commence toujours par coopérer. Et si l'autre ne coopère pas, peut-être que je changerai. Mais j'ai continué cette stratégie de tant qu'il coopère, je coopère aussi. Mais bon, c'est vrai que du coup, là, c'est un problème de pièces. Et on en a assez pour faire tous les rounds, donc c'est pas grave. Mais, le problématique de départ, celle pendant la première guerre mondiale. Effectivement, si vous faites confiance à l'autre, mais que l'autre non, ça peut vous tuer. Ça peut vous coûter très cher. Ça peut être très violent, soit à différentes échelles. Ça peut être très problématique. J'ai hâte de voir du coup où ce jeu nous amène, parce que c'est que la troisième étape de la démonstration. Ok, on va On coopère. Je vais voir si c'est un comportement général ou pas. Et une fois sur deux. Oh on va aller coopérer. Hmm. Je vais coopérer quand même. Oh non Votre score total est 30. Ce qui n'est pas mal le plus bas et le plus haut possible des scores sont 7 et 49, respectivement. Donc, qui étaient ces étranges personnages que vous, contre qui vous avez joué Copycat Hello I start, je commence, salut, je commence avec coopérer, et après, je copie simplement ce que vous, vous faisiez dans le round précédent. Meow Copycat, miaou um, Always cheat euh, l'effort la loi du plus fort en fait the strong shall eat the weak c'est les forts soit, euh, non, peuvent manger les plus faibles always cooperate let's be best friends coopère toujours, triche toujours, coopère toujours soyons les meilleurs amis Roger écoute partenaire, écoute partenaire je commencerai en coopérant et je continuerai de coopérer mais si jamais tu veux, tu triches contre moi je tricherai un retour jusqu'à la fin des temps. Un peu ma stratégie en fait. c'est grudge en anglais, c'est enfin, to have a grudge, c'est être rancunier ou avoir beaucoup de rancune envers quelqu'un. Euh, donc effectivement, je suis quelqu'un de rancunier. Euh... très réaliste, <rire> détective. Premièrement, je vais vous analyser. Je commence, opérer ensuite, opérer coopérer, coopérer. Si vous cheatez un retour. J'agirai je je, comme le copycat. Si vous ne cheatz jamais, si vous ne, titez, ne trichez jamais, j'agirai comme, comme le triche toujours, pour, pour vous exploiter. Élémentaire, mon cher Watson. C'est quelqu'un qui va étudier un comportement pour essayer d'en tirer le meilleur profit. Maintenant, qu'est-ce qu'il arriverait si ces personnages devaient jouer l'un contre l'autre c'est l'heure du tournoi. Chaque personnage va maintenant jouer contre chaque personnage. Ça fait 10 matchs et 10 rounds par match. Qui pensez-vous va avoir le plus haut total score total Pensez-y euh, de façon... Euh, Pensez-y de manière... Pensez-y, réfléchissez bien. Et placez vos paris. Ah, et si j'ai je me retrouve. Ah, dur um, Non, non, il faut réfléchir. Oh. Alors. Alors, on pourrait dire que All cheat ça, mais non, parce que du coup, le grudger va pas lui donner tout son argent. Euh... Et le détective... Lui en... lui en donner mais lui en prendre aussi. Non, lui, il va... le Grudger va pas lui donner d'argent lui. Il va lui donner un petit peu de sous au début mais sinon non. Le copycat pareil une fois mais sinon non. À part cooperate et détective il n'aura qu'une fois de l'argent à chaque fois. C'est pas celui qui triche tout le temps. Euh, copycat contre cooperate il aura toujours pièce. Yes. Euh, contre Grudger aussi puisque Granger commence en coopérant et lui aussi, donc euh, les deux euh, vont continuer de coopérer jusqu'à la fin de leur tour. Euh, le détective contre le copycat. Mmh. Du coup, ça va faire coopérer, coopérer. Premier tour, ils vont tous les deux coopérer. Tour, lui va tricher donc lui aussi. Ensuite, lui va coopérer donc lui aussi, puis coopérer. Et du coup, on va continuer en coopérant. Ah non! Donc, du coup, euh, il va coopérer une autre fois et après lui il va cheat. Du coup, ils vont continuer de se cheat l'un l'autre. Donc, c'est peut-être le grudgeur en fait qui va avoir euh, le plus de pièces à la fin. Parce que avec All coopérer, ça va bien se passer, ils vont avoir une balance à peu près équitable. Ceci dit. Non. Oui, c'est bon. Donc, notamment par rapport au DT. Lui, il va s'appliquer des sous par lui une fois, et après, ils vont plus rien, plus rien ne va bouger, ils vont tous les deux de suite, constamment. Il va récupérer des sous et en donner de façon égalitaire avec lui. Pareil avec lui. Quel? Euh.. Avec le détective aussi. ou la détective. Donc avec détective, Grudger, ça va faire... Il donne des sous, il se donne des sous. Et ensuite, il triche tous les deux. Puis lui, il donne des sous alors que lui, il va continuer de, de, de tricher jusqu'à la fin. Et du coup, ensuite, ils vont juste euh, tricher. Donc je pense que c'est Grudger. Très bien. Tu as placer ton pari. Vous avez placé votre pari sur Grudger. Allons le... Faisons tous les matchs, un par un, et voyons comment le, le, tournoi, le tournoi se, dé, se déroule. Copy 4 contre, euh, triche toujours. Alors, moins 1 contre plus 3. Oh, by the way. Alors, copy 4. 2, 2, 2, 2. Très bien. Ah oui, de, oh, by the way, donc... Euh, Oh, au passage, vous pourriez être sceptique à propos de cette histoire de Noël, euh, la, euh, la paix de Noël, euh, pendant les dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Après tout, ça ne pouvait être qu'une une occasion passagère, L idée passagère, un truc qui ne s'est jamais reproduit. Le fluke. La, la trêve était dramatique mais ce n'était ni unique ni inhabituel quelque chose qui s'est reproduit dans l'histoire effectivement euh, si je me souviens bien de mes cours d'histoire c'est arrivé plusieurs fois Hop. tout bien sûr toutes les, les, les tranchées n'ont pas rejoint la paix mais c'était suffisamment répondu Beaucoup des euh, lignes de front euh, sont venues avec ses, sont, ont eu cette idée de, de manière indépendante. De manière indépendante, pardon. Et euh, encore une fois, malgré des, or, malgré des ordres très stricts et très spécifiques de ne pas faire ça. Et d'ailleurs, et même avant Noël, plusieurs lignes de front avaient déjà établi un, une paix secrète et non officielle. Ça c'est rigolo, j'aimerais bien voir De deux sources là-dessus. J'en avais un petit peu entendu parler, mais c'est assez rare de trouver des documents là-dessus sur comment justement, euh, dans les guerres de tranchées de la Première Guerre mondiale, c'était tellement la boucherie. Euh, ce qu'on entend souvent, c'est justement que les, les officiels forçaient les soldats à y aller, et s'ils n'y allaient pas, ils étaient fusillés. Non, on les attendait de toute manière, donc ils étaient obligés d'avancer. Et de faire les assauts de façon répétée, de dans ré les tranchées, ainsi de suite. Ils n'avaient pas le droit de, de reculer. Donc c'est bon à savoir ça, j'aimerais bien avoir plus d'infos là-dessus. Euh... Il l'appelait le Live and Let Live System, Donc le système dit euh, et laisse vivre. Basiquement, euh, tu ne me tiens pas dessus, je ne te tiens pas dessus. Et ça a marché dans plein d'endroits différents. Vous êtes peut-être encore sceptique. Euh, la plupart des soldats ne, ne forment pas une paix de manière spontanée avec l'ennemi. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial entre la, dans la guerre de tranchées euh, C'est justement qu'elle est très immobile. C est, c est, on grappille que quelques mètres et qui sont regrappillés après, euh, sous couvert d'un petit accès. Enfin, C'est vraiment un aller-retour. Continue. Donc je vois pourquoi effectivement la guerre de tranchées est propice à ce qu'il y a un lien qui se tisse entre les deux côtés des tranchées. Alors, eh bien, voici ce qui est unique à propos des tranchées. Euh, contrairement à pratiquement toutes les autres, les autres formes de guerre, vous, avez à, vous devez faire face aux mêmes soldats spécifiques chaque jour, c'est ça, c'est les mêmes en face vous, les récupérer, vous avez récupérés, vous les avez peut-être vu traîner un de leurs blessés, vous les avez vus, vous les observez vous, à la longue vue, aux jumelles vous les voyez faire des assauts, vous faites des assauts contre eux vous les voyez euh, continuellement et c'est les mêmes personnes tout le temps, parce qu'il euh, fallait rester plusieurs jours avant d'avoir le droit d'avoir une, une permission c'est un jeu répétitif et ça fait toute la différence Mais enfin, mais du coup, mais bref. Le gagnant, and the winner is... <Ricky suppliers> <noise> Copycat. Ah, désolé pour ton pari, Grudger. Effectivement. Copycat, euh, euh, va par bien des noms, à bien des noms. Euh, la règle d'or, euh, l'altruisme réciproque, ré ré ré ré ré ré tit for tat, donc pour œil dent pour dent. Ou... Even euh, live vivre ou les vivre et les vivre, vivre. ». C'est pour cela que la, ça que c'est pourquoi la paix pouvait émerger dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Vous êtes forcés de jouer le même jeu avec les mêmes personnes spécifiques, pas juste un ennemi générique, euh, encore et encore. Le copycat ne gagne pas juste la bataille Il gagne la guerre Mais si les choses changent beaucoup quand vous jouez plusieurs rounds du même jeu Et si on jouait plusieurs, to plusieurs tournois Alors Maintenant laissons notre population de joueurs euh, évoluer au travers du temps c'est une danse en trois pas en trois, trois pas 1 jouer un tournoi laissez les jouer tous contre les uns contre les autres et additionner leur score 2 éliminer les perdants euh, éliminer les 5 éliminer les pires joueurs s'il y a et s'il y a une, une égalité euh, Choisissez de façon random entre les deux. Reproduisez les gagnants. Donnez les 5 meilleurs joueurs. S'il y a pareil, s'il y a encore une égalité. Bah, si encore match nul. Euh, choisissez un au hasard. Et répétez pour aussi longtemps que vous voulez. Note. Vous n'avez pas à attendre pour, euh, pour les gens de littéralement mourir et reproduire leur culture pour, pour évoluer. Euh, tout, ce qui, tout ce dont il y a besoin c'est que, euh, que les comportements sans succès s'en aillent, que les comportements à succès soient imités. Donc maintenant voyons ceci en action. J'adore, waouh, oh, Comment il est Disons que nous commençons avec la, la population suivante de joueurs, 5, 15 qui coopèrent toujours, 5, qui cheat, qui cheat toujours, et 5 copycat. Nous allons ignorer Roger et détective pour maintenant. Je vais y arriver à évaluer ça. Nous allons euh, faire le, le tournoi élimi élimi éliminer et reproduire, la danse du tournoi éliminer reproduire, une douzaine de fois environ. Euh, prenons un autre pari. Qui pensez-vous va gagner ce premier tournoi Ah, le premier tournoi. Placez vos... vos paris de nouveau, je vais prendre ce que ça va être le copycat, ça va pas être ça, ça fait sens, copycat a gagné le dernier tournoi la dernière fois, pas encore, voyons voir si vous avez juste Hélas, que 4 n'a pas gagné. Mais au moins, ils n'ont pas fait aussi, aussi mauvais, aussi, n'ont hein. pas fait aussi mal que uh, Always cooperate. Je toujours. Ils ont été mangés par Always Cheat. Dont, le, dont les nombres, dont les nombres ont maintenant, sont maintenant accrus à... accru par 5. Mais essayons cela. Euh, essayons hein, quelques rounds de plus. Toujours tricher grandit toujours au dépens de toujours coopérer. Oui Maintenant, tous les co toujours coopérés sont morts. Mais attendez. C'est vrai. Les, allô, les trichés toujours deviennent victimes de leur propre succès. Ils ont exploité les, na les naïfs co qui coopèrent toujours, mais une fois qu'ils n'ont plus de qu'il qu n'y en a plus eu, ils ont dû faire face aux copycats, qui sont gentils, mais pas naïfs. Et oui, puisque les copycats, entre eux, ils vont se donner de l'argent, alors que les West ne vont pas en donner. Donc ils vont recevoir un peu de sous des copycats, mais c'est tout. Alors que les copycats, entre eux, plus il y en a, plus ils vont gagner. C'est logique je le savais. <rire> euh, juste en copiant simplement les, les mouvements de, de l'autre joueur, les copycat peuvent, peuvent jouer de façon gentille avec les autres, pendant que les triches toujours ne font plus que tricher entre eux, en fait. Ils ne font plus que se saboter. Non seulement il y, a, il, y a, il y a non seulement ça, mais cela veut aussi dire que les copycat peuvent donner à... Euh, peut renvoyer à triche toujours dans euh, enfin, leur propre euh, leur propre comportement vrai. et du coup en résultat le copycat euh, hérite de la, de la planète <rire> donc euh, sur le long terme, vous aviez raison. Picard gagne. Toujours tricher a peut-être gagné le, le, sur, le, sur le court terme, mais, ça, mais, son, mais euh, ses méthodes exploitatives. Exp exploitatives ouais. Bref, sa façon d'exploiter les autres euh, a été également sa chute. Ceci me rappelle une citation We are punished by our sins, not for them. Nous sommes punis par nos euh, péchés, pas pour nos péchés, effectivement, mais par nos péchés. C'est joli. Par Hubbard, Albert Hubbard. Oh, euh, d'ailleurs, le résultat est similaire, même si nous nous rajoutons Groszwehr et détective dedans. Allons-y. Note. des fois quelques grudgers peuvent euh, rester un certain temps puisque quand tous les joueurs sauf grudger et copycat sont éliminés les deux euh, ont match nul donc il semble que le... les mathématiques de la théorie du jeu nous disent quelque chose la... que la philosophie du copycat euh, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, euh, puisse ne pas être juste une vérité morale, mais, mais aussi une vérité mathématique. Cependant, il y a un problème. Regardez autour. Le monde est plein de total jerkwads donc... méchants, de personnes pas cool. Si copycat, à la et, la et la stratégie euh, dans, ce jeu, dans ce jeu répété, jeu, ce jeu répétitif de confiance euh, qui est si, si puissant que même les, les, les, les soldats dans la première guerre de, des tranchées euh, ont indépendamment évolué dans une stratégie similaire euh, appelée Livellat live Liv, pourquoi alors y a-t-il tant de personnes qui ne qui ne font pas confiance, et de personnes en qui on ne peut pas faire confiance. Qu'est-ce qui, qu qui cause notre, notre épidémie de non-confiance Un indice dans, est dans, dans, la, dans la phrase même, dans ce jeu de confiance répété. Jusque là, nous avons seulement parlé de changement dans les joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement dans le jeu Qu'est-ce qui pourrait amener à l'évolution confiance Comment on dirait ça en français A distrust. Ah, evolution of distrust. Ah, non confiance, je perds mes mots en français quand j'ai l'anglais, c'était. Avant que tout ne parte, rire, euh, commençons avec quelque chose de sympa. est un monde euh, rempli entièrement de toujours coopérer à part un qui triche toujours et un copycat on start et un hein, hein, ok on on va commencer la simulation step by step pour... d'accord ça multiplie les gens qui Comme vous le savez déjà, Topicat euh, gagne aisément dans le, sur le long terme, sous nos règles actuelles. Mais c'est sous nos règles actuelles qui disent, qu disent, qu qu qu qu qu qu disent que les joueurs jouent contre un, contre les uns contre les autres pour 10, pendant 10 rounds par match. Est-ce que le copycat est toujours gagnant à 7 rounds, 5 rounds, 3, 2, 1 Changez le numéro de round avec le slider en dessous. Euh, puis, essayez, commencez la simulation et voyez ce qui se passe. Euh, et vous, en expérimentant. De par match. Et non. à deux rounds par match, c'est tout ce qui triche qui gagne. On fait trois rounds par match. C'est de nouveau... C'est à partir de 6 rounds que les copycat gagnent. C'est ça. Et les copères toujours ne gagnent jamais. Bien, je vais m'arrêter là dans la simulation parce que ça fait une demi-heure mais euh, c'est fascinant c'est peu de le dire c'est le jeu est fascinant on euh, est vraiment dedans je... Je... c'est <rire> euh, assez fou euh, de voir euh, cette simulation justement reprendre des comportements humains et nous faire voir le parallèle entre ces mathématiques et ces comportements humains pour l'instant, là où j'en suis à la moitié, je vous invite à jouer pour voir la suite, le je, jeu, je répète, est gratuit, euh, on voit qu'au fur et à mesure on part de simples mathématiques et on va arriver vers euh, bah, si on change les règles, et si l'humain, je, je pense que ça va se passer comme ça, je vais continuer de jouer juste après, et euh, je suis comme d'habitude très touchée par ce que fait euh, Nikki Case, euh, qui est donc un développeur que j'aime beaucoup d'ailleurs que j'admire beaucoup même. Donc je suis toujours dans le même état quand je sors de ces jeux, toujours un peu fatiguée et pleine d'idées, de, de réflexions et de questions. Et j'ai même pas fini le jeu, donc c'est dire, donc je, je vais le finir hors caméra juste après, donc je vais courter ma conclusion. C'est très très bien fait, c'est très très très bien fait. Il y a, on aborde des règles de game design, des règles de théorie du jeu, justement, des, des notions de théorie du jeu, de game theory, des, des, des théories euh, qui sont utilisées en recherche, qui sont utilisées en sociologie aussi, euh, des notions de, de, de jeu, de gamification, de game design, pour parler de comportement humain, pour parler de, pour essayer de, de, de comprendre et de décrire et décrypter des comportements humains, et je trouve ça très intéressant, J'adore ce que fait ce game designer, et c'est pour ça, parce que c'est quelqu'un qui utilise le jeu de façon Intelligente, pour envoyer toujours des messages assez forts sur notre société, sur nos histoires, sur son histoire parfois personnelle et tout. Si vous avez l'occasion, allez voir les jeux que Nicky Gaze a fait, surtout les jeux les plus récents, parce que ce sont des jeux vraiment. Et peut-être que j'en ferai un autre dans une autre bouilloire, jamais on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à aller soutenir le créateur de ce jeu jouer au jeu, dire ce que vous en avez pensé et merci d'avoir regardé cette bouilloire